Salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, nous partageons des idées, des astuces pour l'alimentation euh, cétogène que j'ai adopté il y a plus d'une année. C'est ce que je partage ici parce que ça fait plus d'une année que j'ai adopté cette façon de m'alimenter et j'ai trouvé vraiment beaucoup beaucoup de bénéfices là dedans alors j'ai décidé de partager cela, de partager des astuces, des idées et cette chaîne en 2020 a été beaucoup orientée plaisir que en tout cas, a été beaucoup orientée sur les desserts et j'ai pris une décision importante pour 2021, c'est qu'en 2021, je vais euh, explorer euh, la nutrition dans la nourriture des repas qui sont autres que les desserts. Non, c'est une bonne chose, n'est-ce pas Parce qu'en réalité, lorsqu'on adopte l'alimentation cytogène, la partie des desserts, c'est vraiment euh, minime. C'est vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. Mais au quotidien, c'est vraiment la vraie bouffe, la vraie nourriture qu'on mange, qu'il faut manger. Et en 2021, j'ai décidé donc de m'étendre là-dedans, de montrer par exemple comment euh, vous pouvez, à partir de la façon que vous préparez vos repas, augmenter l'apport en gras. La plupart, beaucoup de personnes en tout cas qui font euh, keto ont souvent la difficulté pour atteindre leurs euh, paramètres, le niveau de gras qu'ils doivent atteindre. Moi-même, ça m'est souvent arrivé et donc euh, je vais par exemple donner des idées pour comment vous pouvez euh, préparer euh, peut-être vos repas, vos viandes, vos poissons pour augmenter le gras et atteindre vos euh, macros. Parce qu'il faut le dire, keto, euh, c'est pas... Simplement une alimentation faible en glucides. Il y a beaucoup de personnes qui confondent et qui pensent juste qu'il faut limiter les, les sucres, les glucides et puis euh, manger des salades avec euh, des viandes toutes sèches et puis voilà. Non, là c'est vraiment une, un low carb, mais ce n'est pas keto. Parce que ce qu'il faut justement euh, faire pour que ça soit une alimentation cétogène, c'est d'augmenter le gras. Parce que, en fait, le corps va aller chercher dans le gras la première source d'énergie. Donc, il faut vraiment en consommer. Et c'est ça, à partir de ça, que le corps va pouvoir brûler le gras qui était amassé, en, en entassé dans le corps. Donc c'est en fait euh, une science, vous pouvez faire vos propres recherches sur Internet, il y a beaucoup de bons sites, des sites des médecins. Un site que je recommande beaucoup, mais c'est en anglais, c'est The Diet Doctor. C'est un site euh, que développé par des médecins et ils expliquent l'aspect scientifique et tout ça de l'alimentation cytogène. Donc moi, comme je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne m'étends pas sur l'aspect scientifique, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup lu je peux en parler mais je préfère euh, me concentrer plus sur les recettes comment vous pouvez pas, euh, les faire chez vous alors si un tel contenu si un tel sujet t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes parce que en 2021 je pense que euh, ça sera intéressant <rire> alors aujourd'hui par exemple je vais partager une recette très simple que tout le monde aime, les petits et les grands. Ce sont les boulettes de viande. Les boulettes de viande, la viande hachée en fait, c'est les protéines. Les protéines de viande et voilà. Mais comment est-ce qu'on peut préparer ça pour augmenter la portion de gras là-dedans Donc vous verrez que dans la recette que nous allons voir ensemble, euh, je vais mettre un peu de fromage, je vais mettre... Euh, des choses certaines choses pour que lorsque vous mangez vous avez déjà une bonne proportion de gras là-dedans alors pour notre recette nous avons ici la viande hachée et les épices vous avez vos épices préférées, les épices que vous aimez utiliser lorsque vous faites des boulettes. Vous pouvez les utiliser les mêmes épices, mais euh, seulement peut-être ajouter du fromage et le pork ring pour faire euh, la différence, des couettes de porc. Donc ici donc, j'ai le poivre, j'ai le persil, ça c'est un assaisonnement, le fromage parmesan, l'oignon en poudre. Le sel lima c'est le sel le rose, mais que j'ai mis dans cette boîte-ci. Bon. J'ai aussi un peu le clou de girofle, j'aime ça dans, dans la viande hachée. Donc, ça, c'est les coins de porc que j'ai euh, euh, râpés. Et j'ai la sauce tomate. Nous avons aussi le fromage par maison. Donc, ici, nous allons mélanger ces épices-là, c'est très simple, et faire des boules et mettre donc au four. deux Donc, environ le sel c'est le sel rose de l'Himalaya que j'ai mis dans cette boîte mais vous pouvez utiliser n'importe quel sel même blanc pourvu qu'il soit iodé le pepper demi-cuillère, une demi-cuillérée, demi <rire> euh, le garlic, donc l'ail, demi-cuillérée aussi. Oups. On va mettre ça, donc ça, ça, ça remplace un peu euh, les, euh, comment on l'appelle euh, c'est pas les croutons euh, en français le pain émietté comme on appelle alors, ça remplace, <rire> j'oublie le nom le persil frais, mais moi j'ai ici si, hein, j'ai eu la paresse de chercher où est mon frais donc je vais prendre ici je vais utiliser le sec une petite cuillère par maison on va mettre un quart de tasse donc ça ça apporte du gras dans notre recette donc on a ici 4 grammes pour 2 deux, deux euh, cuillères à table un peu par la quantité qu'on met c'est 4 grammes de gras Je vais mettre un peu de clou des girofes j'aime personnellement quand il y a un petit peu de clou des girofes oups et on va mettre de du ketchup sans sucre donc voilà le ketchup sans sucre que j'ai donc le ketchup sans sucre on met juste euh, Je, je, je n'aime pas mettre aussi beaucoup le ketchup parce que je ne veux pas que ça soit trop sucré. Donc je mets juste deux, coeurs. deux petites cœurs. Deux Donc là on va tout mélanger et faire des boules. Et au fond de notre euh, casserole, on va mettre euh, cette tomate que je vais aussi un petit peu assaisonner. Donc là, on va mélanger. Bien mélanger. Pas ah, eu besoin d'utiliser mes mains. Bon, mais pour faire les boules, je pense que je vais utiliser mes mains quand même. Vais utiliser cette, euh, cette poêle qui va au four, on va mettre au four cast iron en anglais. Ils disent cast iron en français. Je sais même pas. Bon, je mets un peu de tomate au fond. J'aime cette marque de tomates parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste le sucre de la tomate. Le sucre de grande du car parce que souvent les, les tomates sauce, parfois ils ajoutent le sucre et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça c'est simple. Voilà. On va faire les boules. Ça dépend de la grosseur que vous aimez. Là j'ai mouillé mes mains. Hein. Et je vais faire les boules je vais faire moyen, pas trop gros pas trop petit Donc, juste comme ça hmm? c'est bien non hein? je pense que c'est bien parce que si c'est trop gros là mon fils il va finir ça un, un temps de mouvement là il va tout finir <rire> lui ne blague pas on a donc là les boulettes qui sont qui ont été toutes faites donc c'est prêt à aller au four mais on va d'abord ajouter la sauce tomate parce que c'est pour manger avec les pâtes donc on va verser la sauce au dessus de ces boulettes là okay. Il n'en restait plus, c'est comme environ deux tasses, mais ça je pense que c'est moins de deux tasses, peut-être une tasse et demie. Ce que j'ai mis parce que c'était pas plein ici. Donc, je mets ça. Parce que cette sauce tomate est un peu euh, euh, légèrement fade, c'est-à-dire ça n'a pas pratiquement de goût. Donc moi, j'ajoute un peu légèrement, c'est sur les petits trous, légèrement du sel et un peu the regano, regano ça, ça donne une bonne saveur les feuilles d'oregano séchées d'origan feu <rire> d'origan. et maintenant pour booster dans notre gras pour terminer en boostant le gras je vais mettre un peu d'huile d'olive je vais parsemer avec un petit peu d'huile d'olive comme ça et je vais aussi parsemer avec du fromage mozzarella donc, on va mettre ça au-dessus, comme ça. Donc, vous verrez que nos pâtes seront des pâtes, enfin, nos boulettes, je veux dire, seront vraiment des boulettes qui tout quoi, avec bien l'apport en gras. Donc, ça va euh, cuire au four, comme braiser au four. Et on va le mettre au four, donc, pour environ 45 minutes mon four chauffe beaucoup donc 45 minutes ça sera suffisant 45 à 55 minutes. Donc voilà les boulettes parsemées de fromage et ça va se manger donc avec des pâtes. Mais pour moi, ça sera avec les spaghettis des zucchini spaghettis. On va voir ça après. Dit si c'est ça. Je pense que je vais faire ces zucchini qui est pas très gros, moyen. Je vais le transformer en sous forme de spaghettis je vais chauffer à la poêle et ça sera mon accompagnement pour manger avec ma sauce euh, boulette donc de l'autre côté ça sort en spirale donc je vais chauffer avec euh, un peu légèrement de sel et poivre et c'est juste ça avec l'huile d'olive aussi je vais chauffer avec un peu d'huile d'olive sel, poivre, juste ça et je vais manger avec la sauce de boulettes, donc c'est ça, on va voir à la fin. Alors, ici voilà nos boulettes avec du fromage qui sont cuits. Moi, je viens de sortir du four on peut voir comment ça, il y a encore quelques petites boules là, c'est très chaud, donc euh, c'est ça, pour avoir son bon apport de gras parce que là, là, on est sûr d'avoir au moins la moitié de ces macros de la journée. <rire> et pour les autres, ça sera euh, les spaghettis qui sont encore au feu. Et voilà pour moi. Et ici, qui est euh, prêt déjà. Il reste juste à mettre euh, la sauce, les boulettes et puis voilà. Parfait. Alors voilà, voilà le rendu final. Um. actually not, because it's a week of is Voilà, yeah. mm -hmm. super good, hein? Yummy. Voilà. Start